Ici, nous avons une question de type question close, donc la question avec l'image, les informations nécessaires pour l'élève pour répondre à la question, trouver l'équation. On remarque ici qu'il y a une boîte pour euh, entrer une valeur qui est à l'intérieur du texte. Il y a du texte après la boîte. Si on compare avec une question à réponse courte ou numérique, vous voyez, la case est à part, hors-texte. Alors, ici, la question close permet de l'intégrer à l'intérieur et même d'en mettre d'autres. Tu aurais pu mettre un A, B, C, D, et ainsi de suite. Alors, on inscrit la réponse, qui est cette fois-ci une réponse numérique. Je vérifie, euh, réponse incorrecte, et si la réponse est incorrecte, je peux ajouter un feedback, genre euh, vidéo, comme celui-là. Donc, le vidéo qui expliquerait à l'élève la bonne solution. Voyons maintenant comment a été construite cette question. Donc, j'ai le titre de ma question. Ensuite, j'ai le texte, donc ma question. Dans ce cas-ci, j'avais intégré une image. Et si on regarde plus attentivement, vis-à-vis -vis la case tout à l'heure, j'ai numérical avec une série de codes. Donc, toujours mes accolades, deux points. Numérique pour une réponse numérique, deux points. Le égal devant ma bonne réponse, 2,3. J'ai ajouté ici une option possible, donc 2.0,2. Le 2.0,2 veut dire que je donne une marge de 0,2. Alors, toutes les réponses entre 2,1 et 2,5 vont être acceptées. En passant, Modèle aussi accepte le point au lieu de la virgule. Donc, euh, à la suite, la rétroaction, j'ai ajouté une vidéo. La vidéo, j'ai simplement ajouté euh, le code euh, du vidéo. Donc, euh, ici, c'était sur euh, Vimeo. Donc le code d'intégration que je viens simplement ajouter en mode intégration. Notez que la rétroaction n'est pas propre à la question close, elle peut être utilisée ailleurs.